Le CETIP présente Les petites leçons de prévoyance collective Le contrat collectif, épisode 1 Le contrat de prévoyance collective, qu'est-ce que c'est C'est le contrat collectif que souscrit une entreprise auprès d'un organisme assureur au bénéfice de ses salariés pour les protéger contre les risques de la vie. À quoi sert-il Il prévoit des garanties pour compléter les prestations de la Sécurité sociale. Il permet par exemple d'améliorer les remboursements de frais médicaux, de maintenir le salaire en cas d'arrêt de travail ou d'invalidité, ou de prévoir un capital et des rentes en cas de décès. Ces garanties permettent aussi de se constituer une retraite supplémentaire ou d'obtenir un complément financier en cas de dépendance. Ce contrat collectif est-il avantageux pour l'entreprise Oui, pour plusieurs raisons. La trésorerie de l'entreprise est préservée car les frais sont lissés sur la durée. L'entreprise peut avoir une politique RH ambitieuse en proposant des garanties plus élevées à ses salariés. La cotisation est partagée avec le salarié et exonérée des cotisations sociales et fiscales. Est-il aussi avantageux pour le salarié Oui, tout autant. Le salarié bénéficie d'un tarif de groupe plus intéressant qu'un tarif individuel pour les mêmes garanties. Le contrat couvre tous les salariés. Aucun n'est discriminé en fonction de son âge ou de son état de santé. La cotisation est partagée avec l'employeur et exonérée de cotisations sociales et fiscales. S'il est si avantageux, ce contrat doit coûter plus cher. Au contraire, le contrat collectif organise la mutualisation. Tout le monde participe au paiement, employeur comme salarié. Conséquence, le tarif est moins cher. Comment une telle différence est-elle possible Le contrat collectif fait l'objet de plusieurs négociations. Dans l'entreprise ou la branche, entre les salariés et les employeurs, pour définir le bon niveau de prestation. Entre l'entreprise et l'organisme assureur, pour obtenir le meilleur tarif. Le prix est donc toujours le plus juste et garantit le meilleur rapport qualité-prix. Que retenir alors de cette petite leçon de prévoyance collective Le contrat collectif est le meilleur moyen pour protéger l'entreprise et les salariés contre les risques de la vie, avec un haut niveau de garantie pour le prix le plus juste.